Salutations Quand Abrams invente le personnage de Snoke dans Star Wars 7, il n'a aucune idée de qui est cette mystérieuse personne. Quand Abrams sort Cloverfield, il ne sait absolument pas ce qu'est la créature. Quand Abrams commence Alias, il ignore absolument où son scénario va le mener. Et quand Abrams conçoit Lost, il ne sait pas lui-même pourquoi il y a des ours polaires sur l'île. Pourquoi Locke n'est plus paralysé Ce qui est véritablement le monstre ou pire encore, ce qu'il y a sous la trappe. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce célèbre réalisateur sans qui l'île n'aurait peut-être jamais pu exister. Previously, Sorte de séries, celles qui ont une histoire précise à raconter, s'étalant sur un nombre plus ou moins défini de saisons. Ou celles qui vont s'aventurer à exister, à faire vivre leur personnage tant que c'est possible ou jusqu'à trouver une fin. Mais Lost est inclassable. C'est d'ailleurs le gros bordel dès le début en fait. Personne ne veut le réaliser à part Abrams qui pose la condition de travailler avec Lindelof pour écrire la série et qu'elle est un angle surnaturel. Il réalise alors le pilote de Lost, pilote le plus cher de l'histoire de la télévision, s'élevant à 14 millions de dollars. Pour cela, le président d'ABC de l'époque, Lloyd Braun, sera même renvoyé. Et tout le monde chez ABC dira de ce projet qu'il n'a aucun espoir et que ces millions dépensés n'étaient que du gaspillage. Abrams et Lindelof doivent alors prouver que leur projet va marcher. Et pour cela, ils n'ont que 11 semaines. 11 semaines, alors qu'Abrams, à ce moment-là, s'occupe de la fin d'Alias, et est surtout le réalisateur de Mission Impossible 3. Lindelof et Abrams conçoivent l'univers de la saison 1 ensemble, les personnages, les moments clés de l'intrigue, mais Abrams n'aura pas le temps de réaliser la saison. Son objectif principal étant son prochain film. Carlton Cuse est alors embauché pour pallier à ses problèmes, et remplacera progressivement Abrams en cours de production dans ce duo des showrunners. Abrams, partant au cours de la saison pour se concentrer sur Mission Impossible 3. Vous connaissez la suite, Lost deviendra un véritable événement à sa sortie et deviendra la série que nous connaissons aujourd'hui. Mais Abrams et Lindelof, avait-il tout prévu depuis le début Non, et loin de là. Si vous ne connaissez pas trop le cinéma d'Abrams, peut-être ne connaissez-vous pas alors son secret. La fameuse histoire de la boîte mystère. Enfant, il acheta une boîte pour 15 dollars, avec quelque chose de secret à l'intérieur. Ce mystère pour Abrams, au moment de l'achat, en est encore un aujourd'hui. Jamais il n'osa l'ouvrir, pas même à 50 ans. Am I allowed to cry at TED? No, I'm not Mais... Go. Uh, but um... but the... the thing is that, that it represents infinite possibility. It represents hope, it represents potential. And what I love about this box, and what I realize I sort of do in, in whatever it is that I do, is I, I find myself drawn to infinite possibility, and that sense of potential. And I realized that mystery is the catalyst for imagination. But when I started to think that maybe there are times when mystery is more important than knowledge, I started getting interested in this. And so I started thinking about loss and the stuff that we do, and I realized Oh my god, like, mystery boxes are everywhere, in what I do. Cette idée de boîte mystère va totalement imprégner l'histoire de Lost. L'île étant une boîte avec d'infinies possibilités pour Abrams. Un ours polaire sur une île tropicale Boîte mystère. Une trappe qu'on ne peut pas ouvrir Boîte mystère. Il veut que la série soit entourée de mystères pour que le spectateur soit excité, émerveillé devant tant de possibilités. Il veut absolument que le spectateur puisse s'imaginer des choses pour ressentir ce que Abrams, lui, a ressenti en achetant cette boîte mystère. Demandez autour de vous pourquoi telle personne a regardé Lost. Dans la plupart des cas, c'est parce que cette personne voulait savoir ce qu'il y avait dans la trappe. La trappe est en effet le moteur de la première saison. Tout, absolument tout est possible derrière cette porte blindée. Mais Abrams, il ne le fait pas que pour les spectateurs, il le fait aussi pour lui. Ils n'avaient aucune idée, et Lindelof non plus, de ce qu'il y avait sous la trappe à ce moment-là. Pourquoi Eh bien parce qu'ils voulaient que l'aventure du spectateur en soit une aussi pour eux. Pour Abrams et Lindelof, il n'y a aucun plaisir à réaliser une série si les réalisateurs savent déjà tout dès le début. Une trappe Oh mais c'est mystérieux, y'a quoi dedans Boîte magique, on verra ça après. Et puis donc la saison 2, y a ça dans la trappe mais, mais pourquoi on verra ça plus tard, boîte magique Mais progressivement, cette aventure, aussi extraordinaire soit-elle, va se retourner contre eux. À laisser les gens devant des milliers de possibilités, les spectateurs ne savant pas qu'Abraham Céline Love joue au même jeu qu'eux, ils deviennent forcément déçus des réponses apportées. Très vite, beaucoup reprocheront à Lost ce qu'elle est justement par essence, c'est-à-dire une énigme autant pour l'équipe d'ABC que pour ses spectateurs. Ils reprocheront aux showrunners de ne pas savoir où ils vont alors que c'était justement ce que les showrunners adoraient faire. A partir de la saison 4, Abrams ne fait officiellement plus partie de Lost et ce jeu de piste aux réponses se termine alors. Hughes et Lindelof voulant clôturer le puzzle Lost en 3 saisons. Remarquez aussi d'ailleurs que Leonard dira dans la saison 1 que Hurley a ouvert la boîte que Ben parlera d'une boîte magique sur l'île et que Locke travaille dans une société qui produit des boîtes. Cette fameuse boîte est à la fois la raison de l'existence de Lost, mais aussi la raison de pourquoi tant de personnes détestent la série. Abrams n'a donc réalisé que le pilote, mais reviendra la troisième année pour coécrire le premier épisode de la saison 3. Abrams a d'ailleurs adoré Lost, même s'il n'en a pas fait partie longtemps, et défend la fin de la série que Hughes et Lindelof ont écrite, qu'il trouve sincère et émouvante. Il restera fasciné par les intrigues, secrets et mystères entourant les saisons d'après son départ, et en quittant la production de la série au cours de la première saison, au moins, il n'a pas eu à ouvrir lui-même cette énorme boîte que l'on appelle l'île, et qui restera donc, même pour lui, comme il le souhaitait, un mystère.